Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission favorite et « Il veut cure heureux ». Je suis Lionel et je ne suis pas seul. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Deuda, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Effectivement, un nouvel épisode où nous allons parler de, du mariage, de tout ce qui est organisé, organisationnel. Comment s'organiser avant, pendant et le jour J c'est dans cette émission que vous aurez des réponses. Bien, comme Lionel, là, c'est bien dit, dans cette émission, nous allons déterminer, vous aider à déterminer vos priorités, tous les préparatifs, en compagnie donc, des prestataires, hein, de nos invités qui sont là et qui vont vous aider à décanter tout cela afin d'être opérationnel dans vos préparatifs. Totalement. Alors, avant de continuer, j'aimerais t'encourager maintenant à partager le lien de cette vidéo, car autour de toi, il y a des personnes qui ont besoin d'écouter ce message, ou bien sûr, toi aussi. N'oublie pas, de liker, de t'abonner si ce n'est pas fait et mettre des commentaires. Dis-nous où tu es, d'où tu nous regardes, sois actif. Et nous bénissons le Seigneur pour cette émission, car si cela est possible, c'est grâce à vos dons, à vos contributions, à votre participation. Donc, vous avez le lien qui s'affiche sur cet écran pour vous donner des indications afin de semer pour cette œuvre. On se retrouve après le générique. Nous revoilà Alors, maintenant, nous allons vous présenter les différents intervenants qui nous accompagnent, qui vont vous donner les clés pour mieux vous organiser. Alors, je vais commencer à ma gauche. Bonjour, Alexia. Peux-tu te présenter aux différentes personnes qui nous regardent Bien évidemment. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Alexia, je suis maquilleuse et donc je suis là dans le cadre euh, de, de l'activité de maquillage pour les mariés, pour, et pas que, hein, pour aussi les dames de compagnie, les demoiselles d'honneur, en tout cas toutes les femmes qui sont autour de la mariée, y compris la mariée elle-même. Et je le fais depuis maintenant trois ans. Et euh, voilà, je, je suis très heureuse d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci d'être là. Elle représente sa profession, bien maquillée. <rire> Alors, pour <rire> continuer, donc à ta gauche, nous avons Jonathan. Mm -hmm. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors moi, je me présente, je m'appelle Jonathan, j'ai 24 ans. Je suis vidéaste et photographe. Je gère une petite équipe de cinq personnes. Et nous occupons de filmer, photographier les jours J, le, le jour important, mais aussi les préparatifs où vous simplement faire des shootings de mariage pour euh, marquer le coup et faire euh, des beaux souvenirs. Waouh. Wow. 24 ans Oui. Wow Franchement, respect. Merci. Moi, 24 <rire> ans, je suis C'est bien, c'est bien. Alors donc, sur la droite, nous avons Marine. Bonjour, Bonjour Marine. Bonjour. Donc moi, c'est Marine. J'ai 25 ans. Euh, je travaille dans l'événementiel depuis 6 ans, donc je wow. suis event planner et euh, j'ai très récemment euh, lancé mon entreprise avec une amie à moi depuis à peine un mois. Voilà, et donc j'organise des mariages très souvent. Ça bien, tu as un gros cœur pour nous supporter, c'est bien. Oui. <rire> <rire> Naomi, c'est ça Tout à fait. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Naomi, donc euh, moi je représente la partie traiteur, donc euh, je suis traiteur événementiel à mon compte depuis plusieurs années. Mais actif sur les réseaux depuis trois ans maintenant. Donc, sous le nom de Unique Plate Event, Up Event. Et voilà, je suis là pour régaler les convives, les mariés et vous donner des bons souvenirs gustatifs. Amen. C'est le plus important dans un mariage. Quand le ventre est plein, ça se passe bien. Sécuriser le ventre. Grâce à Naomi. Eh bien, discussion confidente, anecdote, c'est tout de suite dans le talk. Donc, qui n'a pas rêvé d'une belle demande en mariage C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans ce thème euh, sur les préparatifs, les prestations, etc. D'accord Donc nous avons quelques questions hein, à vous poser, à vos prestataires. Vous avez vu euh, différents euh, types de mariages, vous avez rencontré différentes personnalités, différents mariés, caractères, etc. Des plus ou moins organisés, plus ou moins bien <rire> euh, gourmands, j'imagine, euh, Naomi, plus ou moins photogéniques. Euh, pour toi, euh, Jonathan. <rire> donc euh, j'ai une question que je vais poser euh, à toi, Jonathan. Euh, par où commencer euh, quand on prépare euh, mariage Comment ça se passe oui. Alors euh, ce qui est important d'abord, avant tout, c'est de beaucoup parler avec les mariés, mm -hmm. euh, notamment pour comprendre leurs demandes, ce qu'ils veulent, parce que chaque personne a vraiment euh, son envie dans sa vidéo ou dans ses photos. Mm -hmm. Il y en a qui vont vouloir quelque chose de beaucoup plus artistique, euh, vraiment une vidéo qui sera belle, qui sera émouvante. Mm -hmm. d'autres voudront plus dans un style plus reportage par exemple, et euh, c'est vraiment important de savoir ce qu'ils ont en tête, Certains n'ont pas forcément d'idée et c'est à nous aussi de leur proposer une vision, proposer euh, simplement un style d'image, un style de de, de montage pour qu'ils puissent vraiment avoir le souvenir qu'ils souhaitent. D'accord. Est-ce que le mieux c'est de venir directement avec une idée préconçue Par exemple, le maquillage. La mariée, si elle vient, est-ce qu'elle sait déjà C'est mieux de savoir ce qu'elle veut ou euh, elle... Elle vous laisse le choix. Carte blanche. Alors, il n'y a manche. rien qui est mieux. C'est vraiment en fonction de chaque personne. C'est vraiment comme il l'a dit. Je pense que ça s'applique un peu à tout le monde, à tous les prestataires. Le but, c'est vraiment euh, de pouvoir satisfaire le client. Donc, bien entendu, il y en a qui savent très clairement ce qu'ils veulent. Par contre, parfois, ce qu'ils veulent n'est pas forcément très réalisable ou ah. ne leur conviendrait pas. Donc, c'est aussi de notre devoir de leur dire avec beaucoup d'amour et de sagesse euh, que ça, ça ne leur correspond pas. Mais dans tout le cas, le client reste le roi. roi. S'il insiste, je n'aurai pas d'autre choix que de faire ce qu'il demande. Mais je suis aussi là pour conseiller. Donc, ce n'est pas forcément mieux d'avoir une idée. On peut discuter ensemble, regarder des inspirations, s'inspirer, peut-être. Et en fait, c'est surtout rester le plus proche de la personnalité de la personne. En tout oui. cas, pour le maquillage. Des le gens qui aiment des maquillages très sophistiqués, il y en a qui se disent non, moi, le jour de mon mariage, ça doit être très naturel. Moi, je ne vais pas dire à la personne, non, le mieux pour toi, c'est forcément sophistiqué. Alors que <rire> tu sens que la personne, elle n'est pas forcément excentrique, c'est quelqu'un de très réservé, très calme. Elle mm ne -hmm. va pas vouloir un truc qui la dénature. Donc, il faut rester le plus proche de la personnalité de la personne. D'accord, ok. Merci bien. Pour les internautes qui nous regardent, parmi eux, ils prennent la décision de vouloir se marier. Mais à quel moment ils doivent contacter les différents prestataires est-ce au dernier moment Est-ce deux ans à l'avance Comment ça se passe Par exemple, euh, Marine bah, Concrètement, le plus tôt, c'est le mieux. Généralement, il faut compter à peu près un an à l'avance. C'est toujours mieux de s'y prendre tôt. Bah, Vous-même, vous pouvez confirmer. Euh, mais il y a souvent aussi des demandes de dernière minute où il faut s'adapter. Mais voilà, c'est mieux de s'y prendre au moins six mois à un an à l'avance. D'accord. Quand vous dites dernière minute, c'est le jour même ou Non. Non, jamais le jour même parce que bah c'est tout simplement pas possible pas pour possible. certains prestataires. Euh, donc, euh, il faut au moins plusieurs mois à l'avance, quoi qu'il arrive. D'accord. Moi, je pensais, par exemple, il euh, y a des mariés qui vont dire bon, bah, sur un coup de tête, on va se marier dans trois mois. Et du coup, euh, vu que c'est ton corps de métier justement euh, de planifier euh, le mariage, comment est-ce que tu t'y prends dans, dans ce cas-là ah bah, on fait tout dans l'urgence mmh. et puis on a besoin aussi de mettre entre guillemets un petit peu la pression aux mariés mmh. parce qu'il faut qu'on ait des réponses rapidement. Euh, on leur propose des prestataires, on leur fait des devis, etc. Et euh, il faut que les décisions soient prises très très vite. Ouais. Donc euh, c'est plus euh, ça qui est, euh, qui est compliqué à gérer, mais euh, ça reste. Euh... Ça reste... ça reste. gérable au niveau oui, des ça délais Ça reste gérable. Et toi, Nami, vu que tu fais très tard, c'est ça oui. Donc, tu as des mariés qui te disent ah, ben, Dans trois mois, je me marie, je ah veux ben... ta prestation. Comment tu gères J'ai même eu mieux il y a à peine deux semaines. Ah, donc, bah, génial J'ai euh, une cliente qui m'appelle en catastrophe, qui me dit Je me marie vendredi prochain. Donc, elle me laissait grosso modo 10 jours. Mm -hmm. euh, donc ça devait être euh, hier, yeah. <rire> euh, c'était je... bon, pour un mariage de 30 personnes improvisées ah, qui avait été annulé à cause du, de la crise sanitaire. Mm -hmm. Donc ils ont refait leur programme très rapidement et au final, euh, en gros, ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient dans l'urgence n'était pas possible, n'était pas réalisable. Ils me demandaient des choses qui, qui, euh, qui nécessitaient des commandes en avance, des choses en avance. Donc clairement, ils ont dû annuler et reporter. Mm -hmm. Euh, voilà. Donc, mais ça arrive, oui, ça arrive, mais, euh, même au niveau traiteur, le mieux, c'est euh, de s'y prendre très à l'avance. Et, voilà. et pour les prestataires, enfin, pour les mariés aussi, de rester le plus cohérent possible avec leur budget. Ça, c'est très important parce que des fois, les choses qu'ils demandent euh, et le budget qu'on nous impose, n'est pas réalisable. On ne rentre pas. Justement, en parlant de budget, comment ça se passe euh, En fonction des mariages, il y a des gens qui ont un plus gros budget, d'autres pas, ça doit beaucoup négocier. Et comment vous faites, vous faites pour gérer ça bah, Plus par rapport à, j'imagine, dans le sens de la préparation financière en fait. C'est ça. Euh, justement, préparation financière, c'est que je veux marier. Est-ce que je commence à établir un budget ou je viens vous voir, vous me faites les devis et en fonction de ça, j'actualise quoi. Alexia, t'as l'air inspirée. Vas-y, vas-y Alexia, je, je te sens bien. Ah bon Non mais en fait, euh, tout va dépendre du client. Il y a des personnes qui ont des super gros budgets. Comme il y en a qui ont des budgets très serrés, donc fonction de sa capacité financière, on va soit euh, aller premièrement vers le prestataire savoir combien il coûte, mm -hmm. et donc euh, considérer que ça c'est la, la part budgétaire que je mets par exemple pour le pour le pour le traiteur parce que moi je veux absolument ça ça ça ça ça peu importe le prix que ça coûte je suis prêt à le payer parce que je veux que mon mariage ressemble à ça. Donc à ce moment il n'y a vraiment pas de problème et ce sont les clients avec lesquels, je veux dire, c'est peut-être plus facile de répondre à leur demande telle qu'ils le pensent dans leur tête. Mmh. Maintenant, il y a des personnes qui ont des budgets serrés et qui se disent, moi, je ne veux pas un mariage à plus de 15 000 euros, par exemple, et donc, je vais tout faire pour trouver les prestataires qui vont rentrer dans, dans mon, mon budget. budget. Donc, soit je m'adapte à leur prix ou euh, je fais des concessions sur ce que je veux parce que je me rends compte que mon budget est insuffisant. Et donc, avec les, les mariés, on prend le temps de discuter et on essaye parfois, très souvent même, de s'adapter à ce qu'ils demandent sans pour autant, nous, euh, ne pas rentrer dans nos ah frais vrai. non plus. Parce mm -hmm. que l'objectif, c'est de travailler et de gagner de l'argent. C'est ça. Mais euh, dans euh, le maquillage, euh, c'est quoi le budget moyen en, en général Pour quelqu'un qui veut se marier, c'est à peu près quoi C'est le... à peu près une centaine d'euros, voire deux, trois, après c'est fonction du, du maquilleur, de la maquilleuse, c'est fonction de la réputation de cette dernière. C'est fonction aussi du client, parce qu'il faut ah. savoir que le prix peut se fixer aussi à la tête du client. Ah mmh. oui Oui, c'est clair que si je maquille, <rire> si je maquille euh, la, la, la petite voisine du quartier, ce ne sera jamais le même prix que si je vais maquiller euh, Madame la Première Ministre. D'accord. Okay. Clairement. Cher Clairement internaute, encore. il faut avoir la bonne tête, OK <rire> Pour essayer de négocier. D'accord, OK. Et toi, Jonathan, dans le milieu vidéaste, comment ça se passe Ben, c'est à peu près pareil. Dans l'idée, euh, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on va proposer plusieurs prestations en fonction du budget du client. Ça veut dire que s'il veut trois caméramans ou bien s'il veut un drone ou bien s'il veut simplement des photos, on ne va pas lui proposer les mêmes prestations. Parce que ben, chacun a vraiment son budget différent. Chacun a aussi euh, son événement qui va être différent. S'il y a la soirée, s'il y a le, juste euh, l'église ou mm -hmm. s'il veut faire les préparatifs. Du coup, nous, on va vraiment proposer des packages, on va dire, un photographe, un vidéaste pour X temps ou bien euh, euh, des trucs un peu plus fancy, un drone, ce genre de choses, en fonction de vraiment des demandes et aussi euh, de ce que euh, euh, le client veut comme vidéo. Euh, donc vraiment, les tarifs et les devis sont vraiment, on va dire, au mariage ou mm -hmm. aussi, comme on a dit, à la tête du client. C'est-à-dire que <coughs> si on a un mariage de millionnaires qui veulent vraiment les, un souvenir incroyable, mm -hmm. là bien sûr on va mettre un devis qui va être beaucoup plus poussé parce que le temps qu'on va passer, le nombre de personnes qu'il y aura, le matériel qu'on propose aussi, en fonction de bah, si on va prendre les meilleures caméras ou les caméras un peu plus un peu plus, euh, on va dire simples, euh, tout ça, ça va vraiment dépendre. Et là le budget il peut varier de, de, on, pas pas de X X euh, on va dire si on prend une personne pour, euh, je sais pas moi, juste la mairie ou juste l'église, Juste de la vidéo, ça peut aller autour de 500, comme ça peut monter autour de 1000, 2000, voire 3000, voire beaucoup plus. En fonction, de la, en tête, fonction, en fonction <rire> de la tête, en fonction de la, <rire> tête, fonction de la demande. <rire> c'est ça, d'accord. Mais euh, Marine, je pense que toi, dans ton domaine, c'est plus la quantité, euh, la, oui, la quantité d'invités qui déterminera le, le défi. Au quoi? niveau de la planification Oui, et non, pas forcément, ah. parce qu'il y a des petits mariages qui coûtent peut-être parfois plus cher que des vrai, gros mariages. Et justement, moi, c'est clairement, ça fait partie de mes missions de respecter le budget du client et de faire comprendre au client qu'il y a certaines prestations qu'il ne peut pas forcément s'offrir, enfin, il ne peut pas être exigeant sur, certains, euh, sur certaines prestations s'il a un petit budget. Si, Donc c'est à moi aussi de l'orienter et de lui faire comprendre, voilà, d'essayer de, de, de rentrer au mieux dans le budget du client. Et euh, si ce n'est pas possible, et ben, il faut aussi pouvoir le dire au client. D'accord, ouais. ok. Naomi toi, c'est le nombre de convives, c'est ça, ça l'assiette Non, c'est pareil. Il y a différentes prestations en tant que traiteur. Il y aura le, simplement le vin d'honneur, un buffet, le service à table. Donc tout ça, c'est des tranches où on passe d'un prix plus ou moins élevé à un prix élevé. Le nombre de convives, donc plus il y a de convives, on va dire, plus on arrive à, à faire des ristournes. Mm -hmm. Parce que ben, plus il y a de la quantité, plus nous, on est au prix d'achat prix moins élevé. Euh, et puis ensuite il y a la demande, oui la demande du bien client bien. si c'est euh, si un mariage somptueux c'est pas pareil qu'un mariage bonne franquette. Mmh. Donc euh, il faut savoir <rire> s'adapter au client mais après en restant ça veut pas dire que c'est bonne franquette et que, que le mariage euh, mmh. n'est pas bien. Mmh. Donc il faut savoir s'adapter au client et comme je disais tout à l'heure rester dans le budget, euh, faire comprendre au client que le budget est, est important dans la mise en place de toutes ces choses. D'accord. En tout cas, ça me fait penser que l'industrie du mariage elle a énormément évolué ces dernières années, en fait. Et on est parti euh, des mariages, on manière un peu plus simples. Aujourd'hui, c'est vraiment la mode d'effectivité. Euh, oui, voilà. Non, pas forcément Mathieu vu, mais euh, un peu bling-bling, euh, notamment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les mariages euh, nigérians, money-money, euh, dollars money, dollar, dollar euh, euh, Voilà, c'est clinquant. Euh, Aujourd'hui, il euh, y, y, y a de réelles innovations, en fait, dans ce secteur. Et pour vous, dans, dans chacun, de vos corps de métier en fait quelles sont les, les, les choses qui ont été amenées à, à évoluer qui vous a fait changer vous adapter euh, à, euh, au monde en fait euh, d'aujourd'hui votre métier clairement euh... la crise sanitaire déjà mmh. la crise sanitaire t'a poussé à ben bien sûr on fait plus attention au maquillage qu'on va utiliser les produits qu'on va utiliser par exemple parce que du coup la mariée va porter un masque mmh. avant ah, d'aller oui. à la mairie Donc, oui. si je ne fais pas attention elle a les traces du masque quand elle l'enlève ce qui mmh. n'est pas du tout beau pour le photographe mmh. et le ah, sinon il a du travail à la retouche derrière. Mmh. Et euh, donc, déjà rien que ça, ça ça, ça, ça nous fait travailler différemment. Mmh. Il faut retoucher peut-être plus souvent le maquillage Après, il y a, y a des personnes qui vont avoir besoin du coup d'être accompagnées parce que, comme pour tout le monde, il y a plusieurs types de prestations en fonction de la demande. Vous pouvez juste maquiller une mariée le matin et puis c'est terminé. Vous mmh. pouvez accompagner une mariée tout au long de sa journée, faire des retouches avant la photo. Donc, ça aussi, c'est fonction de son budget. Si elle a le budget, pour tant mieux. Mais ça ne veut pas dire quand même qu'on ne fait pas attention, parce que le but, c'est de faire le moins de retouches possibles, de moins rajouter de matière, parce que sinon, au rendu à la caméra, ce n'est pas joli. Donc euh, déjà, rien que la crise sanitaire, ça, ça fait travailler différemment. Okay. Tout à fait. Moi j'aimerais avoir euh, l'opinion de Marine là-dessus par rapport à l'adaptation justement euh, euh, des, du corps du métier, de wedding Pleiner dans, dans le temps, en fait aujourd'hui euh, avec, euh, avec toutes ce ces mutations, voilà, exactement. Ouais. Et ben, bah, il a fallu s'adapter à toutes les restrictions, à gérer tous les reports de mariage, les annulations, ouais. euh, et les mariages qui se maintenaient mais avec du coup beaucoup plus de restrictions, faire attention à vraiment tous les détails. Euh, des gels hydroalcooliques partout, euh, des masques pour des tout masons. le monde, euh, <coughs> euh, respecter aussi euh, bah, certaines normes d'hygiène euh, pour les maquilleurs, pour euh, les, euh, les traiteurs, etc. Donc euh, mm -hmm. voilà, bah, c'est s'adapter, en fait, essayer de faire en sorte que tous les prestataires aussi respectent ça ces normes-là. D'accord. Ah oui, ça c'est ton rôle aussi de vérifier ouais. que chacun… D'accord. Bah, de coordonner vraiment tout le monde et d'aller bah, derrière tout le monde, en fait. D'accord. Il y a ouais. un petit côté… Euh... Management, c'est… Ouais. Ouais. Donc, j'allais dire... Euh... Vous suppliez les invités, euh, les mariés plutôt. C'est Vous remplacez les mariés, vous laissez les mariés dans leur coin. C'est ça. En fait, on, on prend tout leur stress mmh. et puis on coordonne tout. Et puis, eux, comme ça, ils peuvent passer une soirée. Waouh. Wow. Tranquille, tranquille. Tranquille. tranquille. Je vais un petit bon massage de Shih sous après, là. <rire> après, un peu stressé. J'ai pris le stress des mariés. Ouais. J'imagine, waouh. D'accord. <rire> okay. Donc, en résumé, on a bien vu que quel que soit ce que le client demande, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, ça dépend de la personne. Euh, c'est mieux de s'y prendre à l'avance, ça vous facilite les choses. Mm -hmm. Mais au dernier moment, c'est possible, mais avec plus de pression et plus de contraintes. Il faut s'y prendre bien évidemment la crise sanitaire actuelle, en fait, que nous vivons. Tout à fait. Eh ben, nous passons donc à la rubrique suivante qui est le défi. Est ça va barder <rire> À ce défi, nous allons poser quelques questions donc, à nos charmants prestataires ici présents. Les choses à faire, à ne pas faire dans les préparatifs de son mariage. À vous de jouer. Yes. Alors, vous avez des cartes à côté de vous. Vous pouvez les prendre. Donc, vous allez juste reprendre spontanément, oui ou non, OK D'accord, donc… Voilà. C'est juste à doux, tourner. D'où à faire, dons à ne pas faire. Euh, Excusez dois, mon accent Je dois <rire> donner des cours d'anglais. Attends, on va, on va enchaîner. Ok, alors première chose, les mariés ils peuvent gérer toute l'organisation tout seuls, oui ou non Ah, intéressant Pourquoi pas Jonathan euh, Je pense que ça dépend de la taille du mariage, mmh. mais en général, euh, le stress, toutes les informations à prendre, à moins que ce soit justement des experts dans le domaine, je pense que c'est assez compliqué de tout gérer tout seul et ça fait toujours du bien de pouvoir souffler et compter sur d'autres personnes. Donc je pense que c'est mieux de partager ça Moi ce que j'aime, c'est que c'est le seul homme du plateau, enfin, hormis Lionel, et il a mis... Non, c'est pas possible, les femmes elles ont mis oui Elle a dit Moi mieux, je suis entre les, deux. entre les deux, parce que c'est possible, mais c'est plus compliqué. Il y a plein de choses qui peuvent être oubliées quand on n'est pas mmh. du métier et qu'on n'est pas pro, et que mmh. voilà, des, des, des pas petits pas détails qu'on mmh. oublie, qu'on pense pas forcément. Donc euh, voilà, c'est possible, mais... mais... Alors une autre question donc, pour le choix de la robe, est-ce qu'il faut la prévoir en fonction de l'objectif mince C'est-à-dire, euh, je prends une taille, je sais pas, 40, euh, aujourd'hui je suis une taille 42, je vais, euh, je vais fondre un peu d'ici là, avec le stress, euh, le stress des préparatifs. <rire> non. <Ouais. rire> Naomi, pourquoi non Bah je pense pas, parce qu'il y a des personnes, enfin moi j'ai vu des mariés euh, prendre du poids avant... Euh, <rire> ah oui avant Merci le mariage, donc... Euh, Enfin, ils s'étaient donné comme objectif, non, mais c'est sûr, rentrais dans celle-là. Et puis au final, le stress et tout, ça leur a donné du poids. Mm -hmm. Et puis bah, voilà, la dernière minute, changer de robe et après dans le stress, de trouver la bonne robe à la bonne morphologie. Donc euh, je pense que non, il faut rester dans le réaliste. Euh, voilà, on fait ce poids-là, on reste... Euh, voilà, un petit objectif, oui, je m'affine ou quoi que ce soit, mais euh, trop dans l'excès, passer du 42 au 36, euh, ah, Mais ça, c'est arrêté. Ouais. <rire> bon, par contre, qu qu enfin, parce qu'il y a des mariés aussi qui, à cause du stress, perdent du poids. C'est vrai. Bah, je suis la preuve. Hein. Moi, c'est quoi une semaine avant mon mariage que je rentrais dans mon costume. Oh, C'était bizarre. Euh, avant <rire> le mariage, on avait bien grossi, on était bien costauds. Mes jeans, les boutons étaient un incraqués. Une semaine avant le mariage, j'ai tout perdu. Après, ah ouais. je pense, si je peux rebondir, je pense que si on a une bonne organisation, un bon wedding planner mm -hmm. et euh, des bons prestataires, du coup, on a tellement moins de stress que euh, pff, voilà, c'est tranquille. Il n'y a pas de lieu d'avoir des modifications de poids ou bien mmh. des boutons d'acné qui poussent d'un coup ou <rire> des choses comme ça. Si tout est bien chapeauté derrière, on est serein et euh, normalement on ne prend pas de poids. Est... Merci les wedding Mais justement, par rapport à ça, si on a une bonne organisation, ma question était de savoir est-ce qu'on peut euh, confier l'organisation de son mariage à sa famille, à ses parents qui ne sont pas professionnels dans le, le laisser domaine Vous connaissez la wedding <rire> <la rire> planner en parler. <rire> <rire> tout de suite, elle a levé. Ouais. N'osez même pas, n'osez pas. Bah ouais, par expérience, moi, je déconseille complètement parce que tout le monde veut se mêler du coup au mariage. Les deux familles ont parfois des avis complètement différents et tout le monde veut mettre un petit peu sa patte. D accord. D accord. Guerre des clans. <rire> euh, Guerre des clans. <rire> Bien rentrer dans son mariage, avoir la paix, le jour J. Voilà. On va se faire détester par sa belle famille pour rien. <rire> J'ai une dernière question euh, qui m'amuse beaucoup. Est-ce que les enfants, on peut les laisser au fond de la salle sur une table avec des... Ah bah tiens. Le visage vais tout dire. Vous répondez au fond de... de la salle. En gros, dans la salle de mariage. Ouais, mais... Enfin, les enfants de qui bah, les enfants euh... les les les invités, des invités. de tout le monde. monde les enfants monde, de des invités. Pourquoi ils viennent d'abord au mariage <rire> <rire> Ok, toi on sait que les enfants sont Non, moi je suis un peu Non, moi je suis un peu partage. Je suis un peu. Euh, litigé, ouais. Mais après, ouais. si c'est bien encadré et qu'il y a des ça. wedding sitters qui sont prévus. Euh... Ah, il y a un enfin, qui a dit… Je ne connaissais pas non. ce mot. Ah, ouais. C'est un Jonathan Ah oui, baby-sitter pour wedding. Voilà, c'est oui. ah, ça. Ah, c'est pour ça Oui, ils ah, les encadrent, là, ils non, font pas. des activités avec eux et ils les gèrent vraiment toute la soirée. Et donc, il y a moyen d'avoir euh, une gestion pour les enfants ouais. spéciale. Quoi, oui, et eux ça adapter un menu propre aux enfants, ouais. euh, des activités pour les enfants. Justement, les wedding-sitters sont là pour ça. Donc, euh... Pourquoi wow. les, les empêcher de venir au mariage wedding et sitter. puis euh, contraindre aussi les invités parce qu'il y a des invités qui ne viennent pas ouais. exprès parce qu'ils ont des enfants Exactement. et qu'ils peuvent pas, euh, ouais. voilà, ils ont peur que, parce que bon, avec les enfants, c'est toujours ils possible. Peuvent ils peuvent pas s'amuser correctement. C'est pas qu'ils peuvent pas s'amuser, c'est qu'on, que les catastrophes sont très souvent présentes ouais. avec ah, les oui? enfants. Donc on, on, on, on, on renverser oh, une euh, comme ça Attraper la nappe du buffet et puis partir après. À... <rire> oh là là C'est pas que dans les films. C'est des bêtises d'enfants, donc oui, s'il y a des wedding sitters qui sont là pour ça, D'accord. Et ça, c'est du budget en plus. Ouais. Du budget. En et plus. puis, en fonction du lieu, parfois, on peut même dédier des salles, des aux, des salles ouais. aux enfants. Aux comme enfants. ça, il euh, y a vraiment les adultes mmh. ensemble et les enfants ensemble. Et les adultes peuvent profiter euh, sans les enfants. D'accord, ok. D'accord, très bien. Donc, euh, merci pour vos réponses. Je crois que vous avez pris plaisir euh, à ce petit oui. quiz, <rire> à ce petit jeu. Donc, après une courte pub, on se retrouve dans la rubrique suivante. A vous la parole, c'est la requête dans laquelle vous avez la parole et dans laquelle nous prions pour vous. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière si vous en avez. Mais euh, voilà, nous allons prier vraiment pour tous les sujets. N'hésitez pas. Du coup, nous allons demander à la voix off de nous lire les sujets de prière pour que nous puissions prier pour vous. Alors oui, il y a un internaute qui se prépare à se marier. Il souhaite que l'on prie pour sa nouvelle vie à deux. Très bien. Je, je vais prier pour ça. <rire> Seigneur éternel, le mariage est ton institution. C'est toi qui l'as établi, afin que tes enfants vivent des jours heureux. Je prie, Père éternel, pour que cette nouvelle vie à deux se passe sur des bonnes bases, sur des bases que tu as établies et que tu encourages les, les futurs mariés, les nouveaux mariés, les jeunes mariés, que tu les fortifies, Seigneur, par ta parole. Car ta parole est la base de tout. Ta parole est la base de cette institution, Seigneur. Amen. Amen, amen. amen. amen. Alors, il y a parmi nous des prestataires sur le chat, Et nous allons prier pour soutenir leur business. Qu'ils aient la sagesse dans leurs affaires. Ok. Que la faveur de Dieu... Puisse déborder et ouvrir les portes. Amen. Okay. Amen. Je vais prier pour. Vas-y. Seigneur, nous te bénissons pour les dons et les talents que tu donnes à chacun d'entre nous, les prestataires. Seigneur, que ce soit pour ceux qui sont sur le chat comme pour ceux qui sont sur ce plateau, merci pour nos capacités d'apprentissage. Merci, merci parce que nous déployons davantage nos connaissances et nous grandissons en connaissances. Merci parce que cela attire des personnes, cela attire des clients. Je crois que Seigneur, le ministère des, des Anges est aussi disponible pour tous les prestataires afin, Seigneur, d'attirer vers chacun d'eux le client idéal pour lui. Je déclare qu'aucun de nous n'a à faire de concession sur sa rentabilité sur son travail, parce que tu attires auprès de nous, Père, les clients idéaux. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, Seigneur, trouve en chacun de ses clients une totale satisfaction, de même que ses clients trouvent en chacun de nous totale satisfaction. Merci pour la sagesse que nous avons, parce que nous savons gérer les choses avec ton esprit et nous les faisons comme toi tu veux que nous les fassions. Merci, parce que même dans ce domaine-là, nous sommes excellents et nous portons clairement Père, euh, la, la marque de ton nom, nous portons clairement, Seigneur, cette identité chrétienne et je crois, Seigneur, qu'elle touche des personnes et que nous sommes véritablement, Seigneur, euh, des personnes qui permettent à ces à, à clients de se reposer et d'être tranquilles par rapport à leur mariage, à toute l'organisation. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Euh, nous avons un autre internaute qui souhaite euh, qu'on pour être conduit dans la préparation et l'organisation de son mariage. Alléluia, je vais prier. Père éternel, je te bénis pour toutes ces personnes qui surtout dans cette situation, qui ont besoin de temps contrôle dans leurs affaires, dans l'organisation de leur mariage. Je prie que ton esprit, Seigneur, puisse se mouvoir et rentrer totalement en eux pour, Seigneur, contrôler tous les achats toutes les décisions que ces personnes prendront, Seigneur. Je déclare un discernement dans leur vie, je déclare que leurs yeux spirituels sont ouverts au nom puissant de Jésus. Tes anges mettent sur leur chemin les bonnes personnes, Seigneur, que ce soit les huyniques pleineurs, que ce soit les maquilleuses, etc. Toutes les personnes qui vont participer, Seigneur, à la réalisation de ce mariage. Je te loue, Seigneur, je te prie. Je viens chasser les mauvaises connexions, les mauvaises portes qui se sont ouvertes afin de mener ces personnes, Seigneur, à l'abattoir. Je déclare que ces personnes marchent sur la voie que tu as prévue pour que ce jour glorieux soit un jour de victoire pour eux et un jour où ils manifesteront ton amour. Merci Seigneur, car leur vie, leur mariage, leur organisation est entre tes mains. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Okay. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Nous avons passé, je crois, sur le plateau un bon moment. Mm -hmm. Et avec vous aussi, merci pour vos différentes interventions. Si cette émission vous a béni, n'hésitez pas à aimer, à mettre un commentaire. <coughs> à sceller ceux que vous avez reçu par une offrande via le lien qui s'affiche maintenant. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette émission, de nous avoir tenus compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Continuez de nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook, YouTube, commentez, likez. Et si cette émission vous a béni, partagez autour de vous, parlez-en. C'est comme ça qu'on va la faire. Et, okay. <rire> et surtout, gardez bien ce que vous avez reçu